Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en direct avec Clémence Jean, donc cavalière professionnelle, gérant des écuries de la Côte d'Argent. Et aujourd'hui, on va voir comment être confiant et légitime en équitation. Salut Clémence Bonjour Yes, merci, pour, merci du coup d'être là donc, pour cette interview, donc membre de l'Académie de haute Performance. Clémence, du coup, cavalière professionnelle, est-ce que tu peux nous dire, nous raconter Qu'est-ce qui t'a fait venir à l'Académie de haute Performance Alors moi, j'ai commencé la compétition il y a à peu près une dizaine d'années. Euh, de manière très investie, je, je travaille beaucoup, mes entraînements et tout. Et j'avais toujours euh, en compétition ce, euh, une espèce de blocage, un manque de confiance en moi qui... Euh, et je pense expliquer le fait que je n'étais pas performante à la hauteur de ce que je pouvais l'être. Et donc, j'ai commencé, j'ai pris conscience de ça il y a à peu près 3-4 ans. Et j'ai commencé à travailler donc au niveau de la préparation mentale, d'une manière assez classique, avec des préparateurs mentales, avec toutes les techniques que, que je pense que les plupart des sportifs connaissent. Déjà, donc qui m'a déjà permis de, de passer un premier cap, euh, qui était de contrôler euh, mes, euh, les pensées négatives, le regard des autres, euh, rentrer dans ma bulle. Euh, c'était des choses que j'avais réussi à mettre en place. Mais il me manquait encore euh, un dernier palier que je n'arrivais pas à franchir et qui était vraiment bah, ma confiance en me disant, bah, j'y vais, je vais gagner parce que bah, je suis forte. Je suis peut-être aussi forte ou peut-être meilleure que les autres. Et du coup, c'était cette légitimité euh, et cette confiance qui me manquait. Et c'est vraiment ça, quand j'ai regardé sur Facebook vraiment par hasard, j'ai vu des, des, des, des petits posts de l'Académie de la haute performance. Et je me suis dit, il faut que j'essaye cette, cette technique qui semble différente et qui m'aiderait peut-être à franchir ce cap. Ok, donc là, ce que j'entends, c'est que euh, bah, Cavalière Pro, euh, tu sentais que tu n'étais pas légitime et qu'il y avait des blocages. Et pour ça, tu as fait de la préparation mentale plus classique qui t'a déjà aidé à être plus dans ta bulle, mais par contre, tu sentais qu'il bah, restait un blocage de fond, c'est ça Oui, exactement. Ok. Et du coup, bah, tu es rentrée dans le programme. Euh, Qu'est-ce que ça a changé euh, factuellement pour, quoi, pour toi euh, voilà, Qu'est-ce que ça a changé pour toi Donc, je suis rentrée dans le programme. On a commencé avec euh, Isa. Et en fait, il y a vraiment eu un déclic dès la, la, la, le premier entretien que l'on qu qu a eu sur euh, la dépolarisation que l'on a effectué avec ce qui me semblait moi être la chose la plus ancrée en moi liée à mon enfance en relationnel avec mon père qui était une personne très exigeante assez dure mais qui euh, qui je qui pouvait euh, me remettre en cause. Euh, quoi, mon père pouvait mettre en cause euh, parfois ce que je faisais, il fallait toujours que ce soit excellent. Euh, mmh. J'étais bien si je faisais bien. Si je ne si je faisais pas bien, j'étais moins bien. J'avais un peu ce, ce rapport-là euh, de, de voilà. Et, euh, et du coup, euh, je pense que dans mon sport, je, je me mettais un peu la pression avec ça. Et, euh, quand on a commencé à travailler avec Isa sur... Euh, donc, ça Et donc, le, cette, cette relation un petit peu délicate avec mon père, euh, elle a permis de mettre en avant que, euh, ben, de toute façon, c'était mon passé, c'était comme ça, et, et en fait, mettre en avant toutes les choses positives que ça m'avait apportées. Et en fait, comment mon père, euh, de par cette manière de fonctionner, m'avait construite, et qu'en fait, aujourd'hui, c'était une force. Et cette force-là, je pouvais euh, aujourd'hui la... Hum, Enfin, ça me procurait de la colère et en fait c'était dans l'émotion et du coup ça devenait négatif pour faire ce que j'ai à faire et en fait ce que je ressens aujourd'hui c'est que j'ai toujours cette force parce qu'il m'a donné du coup cette envie de me battre, d'aller au bout je pense que je suis inarrêtable dans les moyens que je peux mettre en œuvre, dans le travail que je suis capable d'abattre pour atteindre mes objectifs mais j'avais un côté émotionnel qui, qui allait avec ça, qui me desservait. Et aujourd'hui, ça m'a permis de mettre une sérénité. J'ai toujours cette force, mais par contre, je suis hyper sereine par ce qui arrive, parce qu'il arrive en compétition, parce qu'il peut m'arriver dans des programmes qui sont perturbés, mmh. dans l'émotionnel avec les gens. Dans, euh, je prends les. Et du coup, c'est plus que du positif parce que je n'en vois plus, plus que le positif. Et j'ai. Euh, j'ai écroulé tout le côté négatif de cette éducation-là en gardant que le positif. Et, euh, et du coup, ben, ça a changé quoi concrètement pour toi en termes de résultats en compétition ben Alors, ça a été hyper rapide parce que j'ai commencé le programme euh, septembre. Okay. Déjà dans la vie de tous les, jeux, tous les jours, j'ai remarqué, mon conjoint m'a fait la, la réflexion. J'étais beaucoup plus facile à vivre et tout. Et, et euh, assez rapidement, il y a eu une première compétition qui a été euh, au mois d'octobre sur laquelle j'avais un peu de pression parce que je ressortais euh, depuis de longues années où je n'avais pas sorti ma jument, ma jument de tête qui est vraiment la jument avec laquelle je, je, je compte et je vais faire du haut niveau. Et donc, j'avais de la pression par rapport à ça parce que je me suis dit bah, « je ne peux pas me rater, je la ressors et tout ça ». Et de ce fait, d'avoir fait la dépolarisation, bah déjà, je me suis enlevé cette pression okay. en me disant euh, « bah non, je la sorte. de toute façon, il faut bien que… » Ça faisait deux ans qu'elle n'avait pas vu de la piste, il y a aussi l'entente cavalier-cheval qui est importante. C'est des vraies personnalités, chaque cheval sont des personnalités, je ne monte pas tel ou tel cheval de la même manière, donc bah, j'avais plus cette habitude de l'avoir en piste. Et du coup, ça m'a permis de décrouler tout ça, en me disant, bah non, déjà, tu ne mets pas de pression, tu vas, tu te fais juste plaisir, parce que ça fait trois ans que tu attends ça, de, de revivre ça avec elle. Donc, euh, voilà, le reste, tu t'en fous. Et, et c'était assez rigolo, parce que le jour où on est parti en concours, mon conjoint est venu, et on a pris la route, on s'est trompé de route, on s'est retrouvé sur des petites routes, on a mis deux heures de plus, mais enfin, c'était juste la cata. <rire> la cata, et du coup, dans le camion, on a, on a commencé à dépolariser pour ne pas s'énerver. Okay. en fait on a fait ça un jeu on a dit bon on dépolarise bon alors quel est le point positif à ce qu'on se soit trompé de route blablabla bon. quel, est, quel serait le point négatif si on ne s'était pas trompé de route ben là on a pu rigoler, on a pu dépolariser donc on, on peut partager ça et en fait on okay. s'est marré et on a fait ça tout le week-end, dès qu'il y avait un truc qui nous contrariait on dit bon allez on dépolarise ensemble et donc c'était assez marrant parce que ça, ça a mis de la complicité entre nous et ça c'est quelque chose qu'on utilise encore ensemble sur des choses qui nous arrivent. des dépolarise ensemble, on se marron. Oui. Et euh, premier jour de compact comme prévu. La jument euh, était tellement heureuse de repartir en piste qu'elle euh, a été très gaie. Elle a, elle a inventé des choses. Elle a fait des fautes qu'elle ne fait pas. Mais en fait, je m'en foutais. J'ai monté ça. voilà j'ai pas eu les points. Je n'ai pas gagné. J'ai fait une troisième place avec une note... Euh, moyenne mais je ne me suis pas du tout ça ne m'a pas du tout inquiété des montées bon, j'ai dit que ben, c'était un peu prévu, c'est normal et le lendemain, ben, j'ai gagné haut la main, en 4 à 4% à mes concurrents parce que je savais qu'elle a ça qu'il n'y avait aucun problème avec ça et du coup, j'ai vu la puissance de la dépolarisation à ce moment-là et mon autre jument qui est un peu coquine en piste qui est très dans l'émotion, qui du coup me met souvent un peu en difficulté à cause de ça, parce que quand je rentre en piste avec elle, ça ne peut jamais gagner. Quoi. Il faut que je, que je sois là jusqu'au bout, que, que je l'aide, que je sois présente dans l'émotion et tout ça. Et pareil, elle a super performé, j'ai gagné mes deux, mes deux trucs, ce qui arrive rarement avec ce jument, parce que... Et là, je me suis dit, c'est formidable. Et alors, du coup, ça m'a mis un boost de confiance incroyable. Et après, bah, ça a été que crescendo. Voilà. Et les compétitions que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai gagné au et... oh, lama et je vis ça super bien. J'ai envie d'y aller, j'ai la niaque. Je vois mes concurrents, je me dis pouf Je vais gagner comme ça. <rire> Ce qui n'arrivait pas avant. Donc voilà, ça a été euh, fantastique. Ok, bah c'est top. Et du coup, bah si vu euh, que euh, tu as comme beaucoup, comme. Euh d'athlètes dans, dans le programme, tu as fait de la préparation mentale plus classique euh, avant. Ce serait quoi pour toi la différence entre les deux, entre la prep mentale classique et euh, nous ce qu'on fait à travers le programme, notamment les process de dépôt Alors en fait, moi vraiment, le sentiment que j'ai, c'est qu'avant, on avait des techniques pour pouvoir réagir à tel un stress, un regard mais qu'en fait, on était dans un contrôle de soi. On se disait, non, il ne faut pas, cette pensée, je l'approche, je l'enlève, je ne la laisse pas m'envahir. En fait, on était dans un contrôle et on essayait plus ou moins de modifier notre manière d'être. Moi, ce qui m'a frappé dans la dépolarisation, c'est qu'en fait, on était devenu cette personne qu'on essayait d'être en essayant de se contrôler. En fait, c'était devenu nous, qu'intrinsèquement... On n'est plus stressé, on s'en fout vraiment de ce que l'autre va penser. On se fout intimement, mais d'une manière profonde et intense. C'est pas, on essaie de faire semblant que, on, que ça ne nous touche pas. C'est que ça nous, on s'en tape vraiment, pour de vrai. En fait, c'est ça qui est fabuleux. Je pense. Ouais, et, et du coup, euh, bah justement, en plus, toi qui est bah, à côté voilà, et, et médecin, euh, est-ce que tu pensais que jusqu'ici, on pouvait changer aussi rapidement C'est quelque chose pour lequel oui. je me bats, pour lequel des fois, les gens vont dire que je suis un charlatan. Mais euh, voilà, là, là, du coup, est, enfin, toi est-ce que tu pensais qu'on qu pouvait changer aussi rapidement Non, franchement, non. Parce que moi, ça fait très longtemps que je fais du travail sur moi. de ben notamment de, de, de par ce relationnel avec mon père qui était compliqué, ça a quand même causé pas mal de choses, de la colère souvent dans mes relationnels, où je peux être du coup très excessif, très dur à certains moments en fait, quand je franchis un cap, où je peux, et ça c'est quelque chose qui ne m'arrive plus, et j'avais fait énormément de travail par rapport à ça, avec des psychologues, et euh, mais ça m'avait toujours apporté quelque chose, mais le naturel revenait au galop, j'étais je n'étais pas maître de ça. Alors qu'aujourd'hui, je me sens… Euh, J'ai l'impression que ça ne fait plus partie de ma vie, en fait. Mm. C'est euh, vraiment bluffant. Et puis, ouais, c'est un tel soulagement pour la vie euh, de tout le temps, quoi. Parce que moi, je, je vis bien, je dors bien, je vis bien. <rire> Beaucoup mieux qu'avant. <rire> C'est-à-dire, au-delà au du sport, justement, qu'est-ce qui, euh, qu qui a changé pour toi au-delà du sport bah, J'ai bah, ouais, même ce côté de quelque chose qui pouvait un peu me hanter avec des ruminations des, que je disais, bah, allez, arrête de penser, arrête de penser, arrête de... En fait, ça le fait. Mais en fait bah, J'ai le truc qui m'enquiquine. Bah, ben là, mais... Puis maintenant, je me dis, bon, bah, allez, maintenant, ça, tu mets de côté. Avant, je n'y arrivais pas. Maintenant, c'est quelque chose. Mais que j'arrive à plus me laisser polluer. par Je mets de côté, je passe à autre chose. Et puis, voilà. Et sans forcer. Sans forcer, du tout mais c'est vraiment étonnant oui, et euh, c'est assez euh, euh, je ne sais pas si c'est le mot mais intéressant ou drôle à, à observer en fait, la vitesse à laquelle on vient euh, on peut challenger le paradigme en, fait, en disant bah, non, c'est bon, il y a un moment donné il faut arrêter de croire que c'est long pour changer ça peut être euh, avec les bonnes méthodes, les bonnes postures euh, et les bonnes personnes ça peut aller très très vite être... moi vra... vraiment, oui. j'ai l'impression que ça s'est fait euh... En une séance avec la première séance avec qui, mm. mais en une fois, c'est euh, vraiment c ça a été euh, un déclic. Mm. Ouais, et, et du coup, ensuite, ce qui est intéressant, de euh, mon point de vue, c'est que tu vois, les, les sessions, bah, c'est en conscience, c'est à dire, c'est pas comme en hypnose, tu vas fermer les yeux, quelqu'un te cale des suggestions, euh, c'est à dire que là, ce que tu as vécu, tu es capable de le refaire seul aujourd'hui. Oui. Aussi. Donc euh, okay, bah cool. Quoi... Après, ce qui est, ce qui est marrant, c'est quand, on... quand moi, c'est marrant quand j'ai un problème et je me dis, tiens, je vais faire une dépolarisation. En fait, je commence juste à l'initier et en fait, ça suffit ouais, tu... des fois. Ça dure 30 secondes. Je commence et puis je me dis, bon non, bon, en fait, ça y est, c'est fait. Mmh. Et du coup, je ne passe, passe même pas du temps à vraiment le faire. Par écrit, ou ça va ouais. prendre du temps. C'est... Euh... Rien que de faire la démarche, j'ai l'impression que ah ben déjà ça a enclenché autre chose. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que tu, voilà, euh, bah quels, quels sont les conseils que tu pourrais donner à, je sais pas, des cavaliers qui stressent un peu en compétition, qu que, pour qu'ils justement qu se sentent mieux, plus confiants, plus légitimes de, de, si vraiment ils ont, en fait, c'est même pas aux cavaliers, parce que du coup, moi, je suis médecin pour le coup, et donc je je rencontre beaucoup de patients et donc des gens qui ont des problématiques diverses et variées, que ce soit au travail, personnel, euh, existentiel et, euh, mmh. et tout ça. Et en fait, c'est vraiment du coup quelque chose que je conseille d'une manière générale à tout le monde parce que je vois tellement de mal-vivre euh, qui pourrait être euh, résolu en si peu de temps. Je vois des gens qui font des psychothérapies avec des psychiatres ou qui bouffent. Euh, des cachetons depuis des années qui sont toujours aussi mal. Et du coup, je, moi, de manière vraiment globale, j'incite euh, tous les gens que je côtoie, euh, que ce soit au niveau professionnel médecin, professionnel en tant qu'équitant, ou dans ma vie amicale, hein, mes, mes amis, euh, à faire cette démarche parce que c'est. Euh, je me dis, c'est tellement de temps perdu avant de l'avoir fait, entre avant et après, que j'aurais. Si tu à 20 ans ou. 15 ans les, les, les personnes pouvaient le faire, c'est tellement de gains pour le futur, de bien-être et de choses tellement positives qu'il faut pas du tout attendre à hésiter. Et, et ça, ça me en fait, ça changerait quoi selon toi C'est une question qui m'est vue comme ça là, pendant l'entretien. Ça changerait quoi selon toi un monde dépolarisé où Les gens, la moitié de la planète qui a vécu ce processus, on, on vivrait une, une humanité bien différente, ça c'est sûr au lieu de... Oh, bon, ça serait fantastique ça serait le paradis sur Terre Ok, bon, drôle. okay cool, bah, écoute, merci beaucoup à Clémence pour déjà un je me rappelle, c'était moi à l'époque qui t'avais fait rentrer dans le programme donc merci de m'avoir accordé ta confiance et là, je suis vraiment content, peut-être six mois après, huit mois après de, de faire cet entretien avec toi et de voir que bah, huit mois après, les, les résultats sont toujours là euh, si tu avais un dernier mot pour les, les gens qui regardent ces, cette vidéo, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire qu Qu'est-ce leur dire Je crois que s'ils si ils hésitent, il faut qu'ils arrêtent d'hésiter et qu'ils qu foncent. <rire> voilà. Okay. Tout simplement parce que c'est un, un apport en globalité pour tous les aspects de, de notre vie et de notre bien-être sur Terre et de, pour notre existence, notre petit passage sur terre et que ça permet de, de se réaliser vraiment soi-même et du coup, ben, quand on est bien, on fait du bien aussi autour de soi et du coup, en fait c'est vraiment une valeur qui se multiplie qui est exponentielle en fait ok, bon, ben, c'est top, merci pour, voilà, si par rapport à ça vous avez des, des commentaires ben, pensez à les mettre là dans, dans le chat et vous pouvez retrouver euh, Clémence sur euh, du coup les côtes d'argent, c'est ça les écuries des côtes, côtes d'argent les, les, les cavaliers, vous pouvez venir on vous oui, appellera que... avec plaisir voilà, super voilà. merci beaucoup Clémence merci à toi pour tout et puis à bientôt, ciao Salut.